Dieu tout-puissant, Dieu de toute grâce, Dieu de toute éternité, l'immortel et invisible, l'agneau immolé, la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Après-midi, en Seigneur, nous disons merci. Merci pour papa non parce que amène la fleur. Seigneur, vous faites grâce, vous êtes sauvé. Et lui-même, Jésus-Christ, vous avez une mission pour sauver mon monde. Merci, Seigneur, pour ça. Merci pour Maman, merci pour chaque pasteur. Vous mettez à côté chaque leader, Seigneur. Mais bien, les diables travaillent, Jésus-Christ, pour éliminer l'évangile. Mais s'il a pas qu'à éliminer, eh bien, ça ne comprend pas n'y a pas qu'à éliminer l'évangile. Et bien après-midi en Jésus-Christ, nous réunissons encore devant ton trône pour nous remercier, au Seigneur, pour la croix. Pour nous remercier pour que tu sois avec nous. Pour nous remercier pour que tu te prend, nous, pour que mettez nous. Et puis nous venons à pour nous dire oui, s'il vous plaît. On va continuer à faire grâce, continuer à kémber, nous. Continuez, Seigneur Dieu d'amour. Oh, Kembe nous dans l'évangile, ça, Seigneur. Même les Seigneur, la raide. Même les Dieu Jésus-Christ. Même les conditions pas faciles, Seigneur. Même la mandatant prix, s'il vous plaît, continuez qu'un nous Parce que Jésus-Christ, nous réalisons sur nous, Seigneur. Même les vents en pile, même les la, laps fort. Même les Jésus-Christ. Oh, gros de il y a monté, mais nous, ça nous comprend, nous pas nous allons. Parce que, mais, nous non, mais, Seigneur. Et bien après-midi, papa chéri, nous vous demandons, s'il vous plaît, On va continuer à faire petit garçon-là? Où va continuer à maman-nous? On va continuer à chaque leader-nous? chaque pasteur Seigneur? On va continuer, Seigneur, à faire grâce au Jésus-Christ? Parce que nous connaissons des gens qui était dans grâce. Sous mon qui n'a présent sous Jésus-Christ et bien présent sous fait au défaut et bien après midi on papa chéri, non, nous vînons tous s'il vous plaît ou ma nous malgré Seigneur la terre Seigneur Dieu et pas goût encore malgré la terre renversée papa chéri, non, nous vînons tous s'il vous plaît qui Seigneur, nous vivons d'autres prix, Jésus-Christ. Où va, va aider, nous, Seigneur Dieu, pour nous faire résistance, Seigneur, avec peur d'amour, tout plan, tout attaque et demi Aidez-nous, Jésus-Christ, pour nous faire résistance, Père d'amour, avec plan, Seigneur, et bien, Seigneur Dieu, avec M. avec flèche la planter, papa cherim, non. Et bien après midi, en l'église a réuni devant. Vous venez s'il vous plaît, papa cherim, non. Même Jean papa nous a enseigné nous le déjà Jésus-Christ. Et bien à chaque temps, Seigneur, à chaque week nous gain, Seigneur, nous formation spéciale père d'amour. Et bien nous venez s'il vous plaît. Ouvrez qu'il met l'église Seigneur Dieu, on va souder l'église là, papa mon Dieu, non grâce ou on va s'aimer l'église là, Seigneur, non grâce au Seigneur, pour nous capables, Seigneur, résister. Parce que parole nous dit, Seigneur Dieu, d'amour, résister au diable et il vira loin de nous. Et bien nous vous demandons grâce de résistance, Seigneur, pour nous rétablir. Seigneur et ça nous comprend, Seigneur à travers papa nous si c'est vrai la croix nous était, pas bon pour nous et a éliminer nous et a dévorer nous Seigneur et bien attendons s'il vous plaît de prier père d'amour qui met l'église dans la croix parce que en dans la croix de la vie en dans la croix des mots pas et même pour le prendre nous en la et bien, si ça fait nous dire, s'il vous plaît, que nous sommes dans la croix, bétonnez-nous dans la croix, Seigneur. Nous demandons, s'il vous plaît, où va souder nous dans la croix, parce que nous sommes dans la croix de la rue, nous sommes dans la croix, Seigneur, de la paix, nous sommes dans la croix, Seigneur, Dieu d'amour, nous avons besoin de médicaments pour nous, et bien, si ça fait L'église, Seigneur Dieu, réunisse, Père d'amour, pour nous vivre nous en prix. Que bénisse, Seigneur, parce que je chemin n'est pas facile. Et nous travail, Jésus-Christ. Le travail, Raspier. Où l'on éliminer éliminer l'église? Mais Seigneur, il n'y a pas écrit aucun côté. Il n'y a pas écrit aucun côté, Père d'amour. Et bien, pour chaque monde qui commence, Seigneur, et bien, pour flèche ennemie, Seigneur, jetez Et bien, si ça fait, nous vous demandons autant pour lui, s'il vous plaît. Que ben l'église, Seigneur. Où est-ce que Jésus-Christ? Chaque membre l'église a nos grâce. Que ben nous pour nous faire grâce, Seigneur grâce de résistance. Seigneur, aide nous Jésus-Christ. Pour ne pas habiter. Même d'habiter Seigneur, pour ne pas tomber. Parce que au théâtre chanté la vie. C'est bien une chapelle tombée en bas. Au Seigneur, elle ne la vie. Et bien certainement, Jésus-Christ. Sous-maké, mais nous, Jésus. Nous allons la dévorer nous, oui. Sous-maké, nous grâce Et Seigneur, la reine des eaux a éliminé nous sous ma quête nous perd d'amour, c'est un défi qui éliminé nous. Et bien s'il vous plaît Père d'amour, N'a me donne pas bruit. Que ben nous non pas pas non non grâce vous. Vous chalez qui dans le monde là pas éliminer nous. N'a me donne pas s'il vous plaît. Déposez nous dans la croix, à déposez l'église ou en dans la croix, à Parce que l'église glises ont venu chercher l'église Seigneur Dieu, gardez vous toujours nos supplications, sur l'église Seigneur Dieu, qui est toujours sanctifié. et bien après-midi on perd d'amour, n'a on va passer dans cette langue, on va passer Seigneur Dieu, nos niveaux, nous pas d'espérer Seigneur, parce que bagaille la papa chérie non bagaille la règle oui seigneur si c'est pas grâce au seigneur les dames gardaient jésus l'homme pas capable de non les dames gardent l'homme parlait mais nous connaissons papa chéri. ou des anges oui seigneur ou t'as voulu venir aider nous papa chéri? ou nous avancer sous là et bien à s'il vous plaît t'aimes l'église ou à Seigneur. Dieu, notre sanctification, que nous, Seigneur, notre tremblement, que nous, dans la crainte, Seigneur Dieu, au dernier jour, Seigneur, vous pas dire nous dehors les chiens, Ou pas de jambes connais nous, et puis après-midi, en perd d'amour, nous avons d'autres prix, où va passer Jésus-Christ, notre niveau, avec chaque membre de l'église, Seigneur, où va passer nous, Notre vague de Voyage à afin que nous réunir là papa chéri non vous ne pas venir pour venir vous ne pas venir faire mouvement mais certainement pour marrer nous pour clouer nous pour bétonner nous dans la croix. Pour chaîner nous en dans la croix, papa chéri, non, Pour soudez nous, Seigneur. Parce que nous, bonjour nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, bien Seigneur nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, jours, ça veiller nous, nous, ça nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, parce que le monde Seigneur ouais, Dieu. Eh bien, s'il vous plaît, nous venons de papi chéri, non. quest belle que l'église ouah? Que bé ben petit garçon yo. Qu'est-ce ben chaque jeune fille? Qu'est-ce ben que chaque jeune garçon yo? Que belle musiciens ou yo dans la croix. Que belle cœurs d'adoration dans la croix. Père Saint. Que ben chaque chakouilles. On dans la croix, papa chéri. Non. Parce que nous connaissons. Seigneur Dieu, si vous nous dans la croix, Père d'amour, nous avons Jésus-Christ à bon port. Et bien, nous s'il vous plaît, Papa, chérie, non, aidez-nous pour nous faire résistance, Seigneur, pour nous capables de Nous prions au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez Jésus. Voyons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Avancez, avancez! Avancez, avancez! Mon Dieu, nous maître Chita. Ouvrez le cœur, ouvrez l'espoir. 75 créoles, chants d'espérance. Nous continuons à adorer le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Motivo, motivo, motivo!